La deuxième chose, c'est être présent au bon moment du cycle d'achat. Et à cela, euh, en cela, le, le blog B2B est vraiment essentiel. Et le dernier point qui est tout simplement, bah voilà, une fois que j'ai ce, ce fameux trafic, bah c'est renforcer et bâtir sa crédibilité et aller au-delà de son écosystème naturel. Donc, ça, c'est vraiment les, les trois points. Alors justement, sur la slide suivante, euh, je vais commencer par ce premier truc. Ce premier point qui est tout simplement être visible pour être dans la euh, shortlist, hein, dans la liste des références euh, des, euh, des, euh, des fournisseurs à sélectionner. En fait, moi, je, je travaille donc chez un éditeur qui s'appelle Eloquent, euh, qui euh, édite des solutions de centre de contact hein, en cas de satisfaction. On vise en fait vraiment les grands comptes, donc le grand compte dans le B2B, et on sait très bien que euh, <rire> comment ça se passe, c'est que les gens, quand ils vont choisir de changer sa, leur solution de centre de contact ou choisir une enquête de satisfaction, ben, ils vont aller certes demander du bouche à oreille, ils vont demander leur contact LinkedIn, ils vont regarder tout ça, mais euh, leur autre réflexe, pour être sûr de rien louper, ils vont taper dans Google. Ça, c'est indispensable. Les gens vont taper dans Google et à ce moment-là, il y a deux manières d'être visible. Soit tout simplement le SEO, donc en okay, cas on va payer des, euh, des annonces AdWords pour être présent sur ces mots-clés à soi ou même son, son, sa propre marque hein, parfois. Et la deuxième chose, ben, il <rire> y a certes ces annonces publicitaires qui, qui sont comme un indice pour l'acheteur, pour savoir euh, qui est la référence dans son domaine. Et la deuxième chose, ben, c'est le référencement naturel qui est derrière. Donc, être présent sur, entre guillemets, cette première page de Google pour indiquer ouais quand on recherche une solution de centre de contact et qu'on est présent, eh ben, là, tout de suite, ça crédibilise. Et on se dit, ah oui, d'accord, lui, il est dans la shortlist, je vais regarder et je vais voir après si son offre correspond. Mais en tout cas... Quand je tape mon mot-clé, qui peut être un mot-clé générique ou un mot-clé métier, euh, euh, solution de centre de contact pour tel secteur d'activité, je dois apparaître. Alors, ça, c'est le premier point. Euh, ça, c'est l'évidence. Mais je voulais vous montrer, en fait, deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est euh, le besoin naissant. Alors, qu'est-ce que j'appelle le besoin naissant Le besoin naissant, c'est quand surtout en fait, en amont, euh, du, euh, du, du marché, d'un marché qui est très, concur très concurrentiel. Dans notre secteur à nous, le mot-clé, par exemple, centre de contact, bah, c'est un mot-clé qui est hyper concurrentiel. Il y a des dizaines et des dizaines d'éditeurs qui sont positionnés là-dessus. Par contre, il y a des besoins naissants, et ce besoin naissant, par exemple, c'est le mot-clé « callbot. Callbot, bah ben c'est le, le robot au téléphone qui répond et qui est capable de faire du self-service. Et donc en fait là on est sur un marché qui est totalement mature. Il y a à peine une dizaine d'éditeurs qui sont positionnés sur cette thématique-là et qui ont une offre crédible. Ben, l'objectif tout simplement c'est de dire ok on veut être leader là-dessus et on veut être une leader sur ce besoin naissant. Donc qu'est-ce qu'on fait Et ben tout simplement là le blog prend toute sa valeur parce que Google comme il y a peu de contenu sur ce mot-clé-là et ben en fait le fait d'écrire ar des articles article de blog plutôt long, dédié, à la fois sur des termes comme la définition, réussir un projet, etc. etc. Ben ça permet d'être dans cette fameuse shortlist. Alors justement, je vous ai mis un petit tip cela en étoile, quand on se retrouve en fait sur des, des expressions et des mots-clés qui sont tout à fait récentes, par exemple des normes, par exemple des lois ou des, des solutions comme ça, si vous allez utiliser un outil comme SMRush, c'est ce que je vous ai montré là juste en dessous, hein, on voit en fait le volume de mots-clés de recherche qui sont pour ce mot-clé Colbot, on voit aussi la, la, les personnes qui sont positionnées sur ce mot-clé là dans Google, et bien en fait on aura peu d'informations parce que c'est trop récent, il n'y a pas eu le temps d'avoir un gros index. Dans ces cas-là, utilisez ce que ce que ben, ce ce qu'on appelle la Google Suggest, c'est-à-dire que quand vous tapez dans Google un mot-clé, vous avez tout de suite derrière des expressions qui apparaissent. Et en fait, ça, c'est super intéressant donc pour savoir quels sont les mots-clés qui sont tapés actuellement, tout de suite maintenant, lorsqu'une expression est récente. Donc voilà, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces expressions récentes Donc article de blog, définition, etc., etc l'optimisation de la visibilité. Donc, quand en fait, vous voulez pousser ce fameux contenu, il bah, va falloir lui donner, entre guillemets, de la puissance du juge. Et euh, la meilleure chose, c'est faire un maillage interne depuis vos propres articles de blog. Donc, vous avez un article de blog que vous voulez pousser à max. Et donc, vous allez faire référence comme ça dans différents articles qui vers cet article principal. Vous allez également faire des liens externes. Et là, par exemple, dans, dans mon cas de figure Colbot, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement fait appel à mon réseau. J'ai été publié un article sur webmarketing.com. Là, actuellement, j'ai également fait un partenariat avec HubSpot. C'est-à-dire qu'en fait, je leur dis tiens, je peux vous rajouter dans un article, mais à ce moment-là, est-ce que je peux faire un guest posting sur votre site Internet, sur la thématique du callbot Ils ont dit OK. Et donc, c'est un échange de visibilité comme ça. Et c'est également aller éventuellement acheter des liens. Moi, je l'ai fait par exemple pour ce mot-clé-là. Alors, je fais très, très peu d'achat de liens, mais je voulais vraiment être présent sur ce, cette expression callbot. Et donc, j'ai acheté deux liens sur des sites très précis qui m'ont coûté à peu près 200 euros pour remonter sur cette visibilité enfin sur ce pour remonter visibilité sur ce mot clé là et le dernier point, euh, c'est bien de faire des articles, c'est bien d'avoir des liens, c'est bien d'avoir du guest posting, etc. Mais si vous n'alimentez pas un peu le flux, eh en fait, Google ne va pas voir que c'est quelqu euh, quelque chose en fait, qu'on cherche beaucoup. Donc, en fait, c'est régulièrement republié sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, envoyer un email sur votre base, le mettre dans une séquence de marketing automation, faire en sorte que cette page soit régulièrement régulièrement alimentée. Pour ouais, compléter, juste une petite chose sur les liens. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, un peu qui, qui noie un peu Internet. Moi, je ne sais pas si tu pas une journée où j'ai pas une dizaine de personnes qui veulent absolument planter des liens absolument partout sur mon site. Et bien entendu, je les envoie bouler, voire, voire même je leur réponds même pas d'ailleurs, parce que c'est marqué que je leur répondrai pas. Il euh, y, y a déjà une chose, il y a un site de, re, de référencement, c'est pas abondance.net, je, je pense que c'est abondance, qui a fait un, tout un article là-dessus sur euh, est -ce qu quelle est l'importance des liens ou, ou leur faible importance, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important. Et la réponse de Google là-dessus a été très très claire, c'est que euh, le, euh, la présence de liens en masse n'a strictement aucun intérêt, n'est pas tenue en compte du tout. Donc, euh, donc, ça, vous retirez de la tête tout de suite, du tout, par Google. Alors, on peut peut-être s'en tirer, effectivement, en achetant des liens à droite à gauche. Mais parce on on s'en tirer beaucoup mieux du en écrire du de qualité. Et, et surtout, en jouant le jeu. Parce que je vois des gens qui essayent de faire semblant de faire du backlinking en écrivant des articles pourris ou qui sont, qui sont sans intérêt, et essayer de les planter sur les sites à droite à gauche. Et ça, il faut... Faut, faut, faut ah, ça, chasse, ce qu'il faut, c'est des bons, bons liens avec des articles de qualité, des contenus de qualité. Et ouais. c'est pour du ça vrai que. Des ouais, contenus que... de qualité, pas du faux. Quoi. Parce qu'il y en ah, là, oui, bien sûr. Il y a beaucoup trop de ça en ce moment sur Internet, sur le, de gens qui, qui vivent de, de mauvais contenus, euh, qui, qui reprennent des choses qui existent, qui les rebelotent dans tous les sens et qui font beaucoup d'offshoring et qui n'ont vraiment pas d'intérêt. Et c'est. D'ailleurs, relativement facile de ressortir du lot par rapport à ces articles-là parce qu'ils sont tellement mauvais ah oui, tout à fait. Par exemple, tu vois l'article sur webmarketing.com, webmarketing.com qui est un super blog avec plein de trucs. C'est un super article qui ressort lui-même tout seul dans Google sur cet aspect CodeBot. Donc voilà, c'est oui. important d'aller donner de la visibilité et tu augmentes encore une fois le, la visibilité en ayant euh, bah, de la recherche multi euh, entre multimédia, euh, une petite vidéo YouTube, des images. Ça permet d'être encore plus visible sur ces mots-clés émergents parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup de choses. Et si vous êtes capable de trust des places en plus de la visibilité, c'est encore mieux. Et euh, au-delà en fait d'avoir créé ce contenu, il faut le valoriser. Parce que créer du contenu, ok c'est très bien, mais si vous ne le montrez pas à votre communauté et si vous ne placez pas comme un expert, ça ne sert à rien. Donc, il faut le compléter avec des webinaires éducatifs. Nous, on en a fait deux sur la thématique du codebot qui permettent d'éduquer votre base, de base client, base prospect, mais également promouvoir ça auprès de votre communauté LinkedIn. Donc, ça, c'est super important. Donc, résultat, on a vraiment de la visibilité sur du petit volume, mais hyper ciblé et ça c'est vraiment essentiel. Donc ça c'était le, le premier euh, le premier sujet. Donc être shortlisté en étant visible sur des... là j'ai parlé d'un besoin naissant. Sur la deuxième slide, je parle cette fois d'un autre cas de figure qui est tout simplement être visible au bon moment. Là on est dans un, est un contexte qui est un peu différent, c'est un contexte où en fait on est beaucoup plus dans un environnement concurrentiel. Là en fait c'est typiquement un mot clé ou une expression telle que centre de contact, solution de centre de contact, et eh ben là il y a beaucoup beaucoup de monde qui sont présents. Une erreur que je vois souvent c'est des gens en fait, qui éduquent leur marché, c'est à dire que en fait, ils vont, euh, euh, utiliser, ils vont utiliser justement les outils de génération de mots-clés comme SMRush et puis ils vont voir, ah bah tiens, ce que tapent les plus les gens, c'est qu'est-ce qu'une solution de centre de contact, des définitions de la solution de centre de contact. C'est des, des, des expressions et des, des besoins clients qui sont très, très, très en amont du cycle d'achat. Et nous, on le voit en, en, en B2B dans notre, dans notre secteur, euh, les gens qui recherchent euh, qu'est-ce qu'une solution de centre de contact, ils n'achèteront pas de solution avant un an, deux ans, trois ans, voire plus, parce qu'ils ne sont pas du tout en, en maturité, ils sont encore en phase d'éducation. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est bien d'éduquer les gens parce qu'après, on reste dans, dans leur référentiel, mais ce n'est pas ça qui va en fait donner une visibilité sur des prospects qui vont être plutôt en, en fin du cycle d'achat. C'est pour cela qu'en fait, il faut plutôt se concentrer sur des, euh, des thématiques et des besoins qui vont être sur la fin du cycle d'achat. Et typiquement, par exemple, c'est les, les calculs de ROI, calculs de ROI d'une solution. Euh, c'est des contenus qu'on peut aussi envoyer par mail d'ailleurs. Hein. C'est les cahiers des charges. Moi, par exemple, j'ai fait un modèle de, de cahier des charges pour euh, une solution de centre de contact. Et là, en fait, comme généralement, il n'y a pas plus de 3 quatre, Personnes qui sont présentes sur cette expression-là, eh ben en fait, ça permet d'être visible sur cette shortlist-là. Euh, donc, en fait, les gens qui sont vraiment sur cette fin-là de, de cycle d'achat, ils sont en train de, de se dire Ouais, je vais changer ma solution de centre de contact, j'ai besoin d'un des charges, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut voir, etc. Vous avez également les checklists, les checklists pour mettre en place un projet. Vous avez également, euh, si vous avez du mal à être visible, justement, sur les top solutions, bah, c'est faire quelles sont les meilleures solutions de ça. Euh, meilleure solution de CRM, meilleure solution de centre de contact. Ça, c'est vraiment intéressant si vous êtes challenger, pas si vous êtes leader, parce que si vous êtes leader, forcément, vous allez mettre en place vos, vos concurrents, mais ça peut être des choses comme ça. Et puis, travailler sur des, euh, des besoins très métiers, très précis. Moi, par exemple, dans mon secteur d'activité à moi, euh, un élément discriminant, euh, vraiment discriminant, c'est euh, l'intégration avec les solutions de CRM. Et donc, en fait, euh, l'intégration avec la solution de CRM doit être poussée et doit être mise en avant via des contenus dédiés. Intégration, euh, centre de contact, intégration euh, avec euh, Salesforce ou CTI, euh, Microsoft CRM, etc. etc. Donc là, c'est super important d'être euh, être, être présent là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat ben, Forcément, on arrive sur des gens qui téléchargent un contenu. Donc, il y a certes un article de blog, mais il y a un contenu à télécharger juste après euh, avec des leads qui sont plutôt chauds, mais comme, comme on échange souvent avec Yann, c'est vrai que là on disait. Oui, on a souvent en fait des, des leads, mais attention, euh, on a beaucoup de gens qui sont hors cible, que ce soit oui. des étudiants, euh, des PME, parce que moi, dans mon domaine, des gens qui ont juste deux, trois personnes au centre de contact, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'étrangers aussi qui recherchent beaucoup d'informations, donc ce n'est pas forcément hyper ciblé. Donc ne euh, soyez pas non plus trop euh, survendeurs. Euh, je, moi, j'estime que 90% des gens qui téléchargeront un livre blanc, euh, un cahier des charges, etc., sont hors cible. Ce sont des gens qui ne sont pas dedans, donc vous avez à peine 10% des gens. Et ensuite, il faut, euh, bah, ça suffit pas en fait d'envoyer un cahier des charges. Il faut bien sûr prendre contact avec ces gens-là. Euh, le, le meilleur et le plus efficace étant bien entendu de les appeler au téléphone. Vous avez en fait votre liste de téléchargement que vous avez fait tous les jours et à ce moment-là en fait tout simplement, et eh ben vous allez sélectionner pour voir quels sont les gens intéressants et là vous prenez contact sur LinkedIn ou par téléphone ou, ou alors vous pouvez les faire maturer dans votre cycle de marketing automation. Il y a un petit tip que euh, j'ai volé à, à Denis Cohen de Drop Contact. C'est vrai que je trouvais cette idée hyper intéressante et j'ai commencé un petit peu à l'appliquer. C'est-à-dire que quand une personne a téléchargé un livre blanc, si vous avez une petite alerte comme ça, parce que c'est un livre blanc qui est très chaud, comme ce cahier des charges là, et en fait, vous recevez une alerte. Si vous pouvez regarder sur LinkedIn, tiens, est-ce que la personne est en ligne Vous avez la petite pastille verte là qui vous indique que la personne est en ligne ou pas. vous envoyez un petit message, genre, hey, je vois que vous avez téléchargé notre livre blanc il n'y a pas très longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qui est intéressant, comme il y a la pastille verte, la personne elle va recevoir un petit motif et tout ça sur son app mobile. Et vous allez pouvoir en fait échanger avec elle comme si vous étiez sur un chat. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez euh, euh, secure, euh, sécurisant pour lui parce qu'en fait, ce n'est pas comme si on l'avait au téléphone. Ce n'est pas comme s'il si, euh, était en train de discuter. Il a toujours la liberté d'arrêter la conversation. Et ça, c'est un moyen très intéressant si vous avez des leads show. Encore une fois, je parle de, de leads show. Euh, on ne va pas le faire sur euh, ben, un étudiant ou, ou une PME qui est hors cible. Voilà, donc ça c'était euh, la deuxième partie être visible au bon moment euh, et le, le troisième point c'est renforcer euh, et bâtir sa crédibilité donc euh, euh, bah, ce que moi je remarque et ce qui est essentiel c'est qu'il faut créer l'événement pour sortir de la masse parce que si vous allez créer un article, en un tout petit article et on parlait toujours du stack content un truc avec une photo, une image, etc bah, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir euh, inciter les gens à passer à l'action pour inciter les gens à passer à l'action et, et, et prendre le temps et vous accorder du temps, il faut créer un événement. Alors, un événement, ça peut être par exemple une étude. Moi, j'ai souvent fait pour des études sur les défis des, des, des managers des centres de contact. Ça peut être un témoignage client, ça peut être un blanc, ça peut être un webinaire. Bref, il faut créer l'événement pour que les gens se disent oh « ouais, Ok, mais je vais prendre le temps de réfléchir. » Et par exemple, on a lancé en novembre dernier le CX Summit. C'était deux jours de conférences complètes avec 14 intervenants et c'était vraiment quelque chose qui a fait la différence. Et là, en fait, on a pu créer l'événement, à la fois en monopolisant euh, l'attention des gens pendant deux jours, Enfin, tout le monde n'a pas passé deux jours complets, mais en disant, il ouais, y a quelque chose qui se passe, il y avait une dizaine de clients témoins, etc. etc. et on a fait plus de 1000 personnes qui ont assisté à, à, à cette euh, conférence-là, et surtout se donner de la matière euh, des vidéos, des témoignages clients qu'on a pu réutiliser. Et le petit tip, c'est ça, n'hésitez pas à faire transcrire vos vidéos, mais pas transcrire mot à mot, hein, c'est vraiment important. C'est transcrire, mais après, réécrire pour le rendre exploitable. Parce que si vous faites une transcription euh, mot à mot, ça ne va pas être très beau parce qu'il y aura beaucoup de parler. Donc, faites bien sûr une, une réécriture. Euh, moi, ce que je dis toujours, c'est que vous prenez à peu près 60 du contenu de votre euh, webinaire et vous en faites en fait un résumé. Voilà. L'autre point, c'est fédérer son écosystème et aller au-delà au de sa sphère d'influence. Ça, c'est vraiment important. Et avec un blog, c'est vraiment Essentiel là-dessus parce que vous allez pouvoir faire intervenir d'autres experts. Moi, je fais très, très, très régulièrement intervenir des consultants, euh, des, euh, des clients, euh, même des gens qui ne sont pas clients de, de chez moi mais qui ont un discours vraiment intéressant. Et je les fais intervenir. J'ai fait plus de 20 interviews de professionnels de la relation client sur conseilmarketing.com. C'est du contenu qui est intéressant, qui est métier et qui permet en fait d'aller gagner de la visibilité parce qu'après euh, bah, les gens, tout simplement, vous allez les taguer sur LinkedIn, vous allez en fait, euh, eux qui vont partager à leur propre communauté, et ça vous donner comme ça un écho et une aura qui va être beaucoup plus importante. Donc grâce à ça, bâtir et renforcer sa crédibilité ça permet de devenir une référence dans votre secteur et avoir des références, les deux et je vous ai mis là juste un petit email que j'ai reçu pas plus tard que hier euh, donc en fait bah, c'est une personne qui, qui m'a fait une petite interview écrite donc prise de contact via LinkedIn, quelqu'un qui a un discours intéressant, qui est vraiment, vraiment bien et je dis tiens, est-ce que ça t'intéresserait de, de faire une interview écrite parce que la personne n'avait pas le temps de faire une interview vidéo et donc tac, en plus là avec le Covid c'est compliqué les interviews vidéo, euh, donc en fait je lui ai bah, voilà, réponds-moi à quelques questions, et elle m'a dit ok c'est parti, voilà, donc je te laisse la main Yann, on a vu le, les trois tips pratiques Merci Frédéric, c'était très intéressant j'espère que vous avez plein de questions j'en vois pas beaucoup, vous êtes un peu timide, sortez du bois n'hésitez pas, posez-nous des questions, Frédéric, je te laisse aussi en mettre du chat pendant que je parle, ouais. je ne vais pas parler très longtemps parce que ce que j'aimerais bien c'est pouvoir échanger avec vous, on a en principe, la possibilité d'autoriser son micro. Donc, tout à l'heure, euh, je vous inviterai, euh, en, on est entre professionnels, donc euh, je, on ne va pas contrôler les gens. Euh, chacun peut ouvrir son micro tout à l'heure quand, quand vous voudrez. C'est assez sympathique, c'est un moment d'échange, c'est webinaires webinaire, ça permet euh, également d'échanger de, sur des bonnes pratiques, de, de poser des questions, de recevoir des réponses. On est là pour s'entraider. Alors moi, j'aimerais bien remonter d'un cran, je vais je vais rebondir sur des choses que tu as dites et bien entendu qui sonnent assez bien à mes oreilles, c'est un peu normal, si ça sonnait pas, je ne pas invité, <rire> ça fait tellement longtemps qu'on qu se connaît et qu'on travaille ensemble, euh, c'est sûr que le blog, euh, c'est quelque chose, mais moi j'élargirais même au-delà du blog, c'est le, le contenu qu'on peut écrire, le contenu riche qu'on peut écrire sur Internet est quelque chose qui peut apporter beaucoup euh, en termes de réputation, de visibilité, bien entendu. Euh, c'est un mot qui a été proposé euh, dans euh, le nuage de TAG de tout à l'heure euh, et qui même permet de devenir, comme tu le dis, une référence. Moi, ça fait 25 ans cette année, non 26 ans même. 26 ans euh, que je fais ça et c'est effectivement comme ça que j'ai découvert. J'étais à l'époque euh, chez un fabricant informatique, qui était aussi un, un fournisseur de services informatiques, pour la finance, qui s'appelle Unisys, aujourd'hui, ce n'est pas très connu. À l'époque, c'était le deuxième informaticien mondial. Pour vous donner une idée, on était 120 000, c'était aussi gros que Google aujourd'hui. Hein, Peut-être que Google sera aussi petit que Unisys demain, on ne sait pas. Euh, à l'époque, on, on fournissait ce qu'on appelait des, des back-offices bancaires pour des, pour des grandes banques et on se lançait dans la banque sur Internet. Un sujet naissant comme celui que nous a proposé notre ami Frédéric tout à l'heure. Et sur, pour, pour être sur ce sujet naissant et pour s'imposer sur ce sujet naissant, où justement on avait relativement peu de crédibilité, eh bien on avait construit un site qui s'appelait internetbanking.com. C'est aussi ce qui était intéressant, c'est au lieu d'utiliser le nom de la marque, on a utilisé le nom de la catégorie pour pouvoir s'imposer sur ce sujet au travers au travers bah, effectivement, de notre compétence sur le domaine, hein, en montrant notre compétence en, sans, sans se vanter, simplement en démontrant qu'on savait de quoi on parlait et ce qui nous a permis assez rapidement euh, de prendre euh, position euh, sur ce marché. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais. Tu parlais de Snackable Content. Il y a le fameux rapport de SEMrush de l'année dernière qui nous a, qui a permis de mettre un clou dans le cercueil du Snackable Content. Dieu merci. On entend ça depuis tellement longtemps. C'est une nitanie c'est insupportable. Euh, sur Internet, on ne peut pas écrire de, de, de choses qui sont longues. Il faut écrire du cours. Vous savez, les gens, ils ont la mémoire de Poisson Rouge. Je ne sais pas. Je sais. Je ne sais pas qui est-ce qui est allé mesurer la mémoire d'un poisson rouge. D'ailleurs, en fait, c'est une grosse ânerie. Hein. Euh, je vous invite à aller lire les sites de biologie qui expliquent ça. Un poisson rouge n'a pas de faible mémoire. D'ailleurs, au contraire, même, il y a même des choses qui montrent qu'ils ont plutôt une bonne mémoire, les poissons rouges. Et, et de toute façon, ce sont des, des âneries qu'on répète. Et on ne sait pas pourquoi on les répète. Et Il n'y a aucune preuve. Et jusque-là, jusque -là, en fait, c'était un peu votre parole contre la mienne. Et, et, et l'année dernière, Sam Rush... Euh, nous a montré euh, que c'était exactement l'inverse qui se passait. Euh, c'était justement les articles longs qui étaient, euh, qui étaient publiés. Et ça, ça a fait du bien. Alors, ce que tu as, <coughs> ce que tu as dit euh, aussi était intéressant en termes de, de B2B, euh, l'importance du téléphone. En fait, euh, le, et je vais y revenir dans une seconde, en fonction de ce que vous vendez, euh, si vous vendez des prestations à 100 000 ou 500 000 euros, euh, c'est clair que vous aurez relativement peu de formulaires qui vous diront Passez-moi une commande. Hein, c'est tout, va se passer euh, plus dans la recherche du contact direct. Et une chose qui est vraiment très importante en B2B, ça a l'air basique, mais pourtant, et, il y a, et je connais beaucoup d'entreprises où on fait exactement l'inverse, c'est d'avoir son numéro de téléphone ou le numéro de son centre d'appel, ça c'est pour faire plaisir à l'éloquente, mmh. le numéro de son centre d'appel présent sur son site web. Il faudra qu'on m'explique d'ailleurs pourquoi il euh, y a tant d'entreprises qui, euh, euh, qui ont envie de cacher euh, leur numéro de téléphone, mais ne riez pas, ça existe, j'en ai connu. Euh, donc moi, ce, que je voudrais aussi, euh, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur cette idée de SEO, parce que tu as dit, beaucoup de contacts qui sont finalement hors cible, et forcément quand on va écrire plus plus on va écrire dans une logique SEO plus on va avoir des gens qui sont hors cible et moi ce que j'aimerais bien vous forcer à faire c'est faire exactement l'inverse c'est réfléchir à savoir comment vous pouvez écrire pour des humains et ensuite référencer votre contenu pour les humains donc de partir à l'envers au lieu de partir des mots clés alors oui c'est sûr Google est-ce que je peux voir une suggestion de Google oui c'est intéressant mais non, de réfléchir en tant que professionnel, c'est notre métier, nous, on est en B2B, de réfléchir en, en, en tant que professionnel et de savoir quels sont, si vous vous mettez dans les chaussures de votre client, de votre prospect, de, votre, de vos audiences, hein, qui ne sont pas forcément ni des clients ni des prospects, de savoir quels sont le type d'informations que vous aimeriez bien connaître. Et ça, effectivement, un blog va vous permettre de faire ça. Il va vous permettre de faire ça et de différentes manières, et au travers d'articles comme Tu l'as dit, d'articles de fond, d'articles de définition, d'articles. Mais aussi, vous allez pouvoir, par exemple, euh, comment dire, retourner un blog d'une manière différente avec un plugin qui va vous permettre de créer un glossaire, par exemple. Et je vous invite à ce sujet à aller voir le glossaire de Visionary Marketing euh, sur, euh, le... qui, qui s'appelle le, le glossaire critique du marketing B2B, qui en fait reprend un, comment dire, un, un domaine qui est omniprésent sur Internet, des glossaires marketing, vous en avez pléthore, et ils sont tous à faire à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'ils sont très très larges et ils sont tous faits pour le SEO. Vous avez très très très peu de contenu et vous avez énormément de mots qui sont définis. Ce qui fait que, en gros, si vous voulez avoir une définition de n'importe quoi sur n'importe quoi, vous pouvez très très facilement, notamment le fameux ABC Net Marketing qui est très très bien fait et qui est là depuis maintenant pas près 25 ans aussi. Et vous allez avoir très rapidement une définition du sujet, et puis et puis et puis ça s'arrête. Et puis vous en savez pas plus. Et donc très rapidement, vous pouvez arriver à vous positionner de manière qualitative, pas forcément quantitative. Vous pouvez pas chercher pas forcément à faire des millions de visites, mais en allant apporter un angle différent, qui est un angle finalement un peu de la manière de ce qu'on pourrait faire quand on est un journaliste. Alors, ouais, on me fait remonter même d'un comment dire, d'un euh, un niveau euh, supérieur en fait, euh, un, réfléchir à, à, à, à finalement ce que c'est le B2B, parce que finalement, on est, euh, le blog c'est important en B2B, le contenu c'est important en B2B, mais c'est quoi le B2B Et Alors, le, Il y a quelques années, j'avais écrit un article pour euh, Journal of Marketing Revolution de Capgemini sur la... Similitude entre B2B et B2C, je vous ai mis ici le lien, euh, je vous laisserai le télécharger, ou le renverrez tout à l'heure euh, par euh, Eventbrite, comme ça vous pourrez le télécharger la présentation et vous aurez le lien. Euh, mais au-delà même de la comparaison, c'était ce qui m'avait été demandé par euh, Kabiami, la comparaison entre le B2B et le B2C, et notamment euh, le, les quelques mythes qu'on peut euh, euh, supprimer du style euh, le B2B c'est logique et et le B2C c'est émotionnel, hein, qui, sont, qui sont des mythes, parce que le B2B aussi c'est émotionnel, il y, a des, il y a des acheteurs qui aiment bien travailler avec certains fournisseurs, et il y en a, a d'autres qui n'aiment pas, moi j'aimerais bien remonter encore d'un cran, et me dire mais finalement euh, le B2B euh, c'est une multitude de différents types, de contenu et une multitude de différents types de business et de business model. Et là, pour euh, Sparkline, on est en train de rédiger un article qui sera bientôt publié, euh, probablement la semaine prochaine, euh, et qui reviendra là-dessus sur les différents types de, euh, de ventes en B2B. Euh, et en fait, ça aussi, c'est un, un, comment dire, un, euh, une... Euh, un mythe qu'on voit souvent dans le B2B, c'est qu'on a l'impression que le B2B, c'est pour la vente complexe, et le B2C, c'est pour la vente de masse. Et en fait, c'est faux. En B2B aussi, vous allez trouver euh, à gauche du spectre euh, des choses qui sont très automatisables avec des cycles de vente très rapides, du e-commerce, où le rapport d humain va être moins important, où vous allez avoir des paniers d'achat qui sont assez faibles. Je vais, je vais prendre, et ce n'est pas péjoratif, mais euh, il y a des secteurs ou, euh, ben, par exemple, sur euh, la mobilité euh, dans les petites entreprises, dans les TPE, où on va se retrouver euh, très, très, très proche du marketing B2C, à tel point d'ailleurs que chez les opérateurs, c'est un problème euh, épineux à chaque fois. Où est-ce qu'on va mettre euh, le marketing euh, euh, du, comment dire, des, de la mobilité pour les TPE Est-ce qu'on va le mettre dans le grand public, dans les agences Est-ce qu'on va le mettre dans l'entité B2B, et en général, c'est assez parlant, ce qui se passe, c'est un truc un peu entre les deux, on va le mettre sous la marque du B2B, dans l'entité grand public, parce qu'en fait, on utilise des, market, du, des techniques de marketing grand public. Ici, à gauche, le blog, à mon avis, a beaucoup moins d'importance, parce qu'on va moins chercher à établir l'expertise, euh, comment tu vas dire, la devenir une référence. C'est moins le sujet. On est plus dans des techniques grand public et donc, en fait, on recourt également aux mêmes, aux mêmes tactiques marketing. Ça ne veut pas dire que le contenu n'a pas d'importance. Ça veut dire que le contenu est géré de manière différente. Il va être moins profond, il va être plus orienté produit, notamment. Euh, même si, euh, et on l'a démontré il y a quelques années avec Easy Publish, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être encore inventées euh, sur ces domaines. Et puis, à droite, des cycles plus longs où l'automatisation n'a aucun sens, où on va avoir des... Des cycles de vente, on peut avoir en outsourcing, par exemple, euh, des cycles de vente qui peuvent aller euh, jusqu'à deux ans, trois ans, quatre ans ou même plus hein, sur certains, euh, sur certaines affaires qui sont très grosses. Donc, plus on va se situer à droite du spectre, plus on va avoir besoin d'établir euh, la, euh, la préférence, la référence autour d'un sujet et de préempter un sujet. Et, et là, le blog a toute son, a toute son importance et toute son et toute, son, toute sa, euh, sa logique. Même, en fait, et je vais m'arrêter là euh, euh, sur ce domaine pour pouvoir euh, ensuite euh, ouvrir les micros, euh, on peut aller euh, bien au-delà en termes de, de contenu que simplement euh, des contenus euh, profonds, euh, articles. Finalement, c'est toujours un petit peu ce qu'on voit. Hein. On parle, quand, finalement, quand on parle de blog, on parle d'articles on parle de contenu écrit, c'est quelque chose qui, qui me frappe parce que, euh, finalement, il y a encore relativement peu de multimédia. Alors, en ce moment, on est en train d'assister à une véritable explosion. Je ne sais pas si toi, tu le vois, euh, Frédéric, mm -hmm. mais en tout cas, euh, chez Visionary Marketing, c'est assez euh, frappant. Euh, rien que ce mois-ci, on a eu déjà en février, alors que tout le monde est en vacances, plus de 2000 téléchargements de nos podcasts. Et c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Bon, ça fait 20 ans que je fais du podcasting. Euh, ça fait 20 ans que j'attends qu'on trouve les utilisateurs et qu'ils qui trouvent le bouton play. Et là, ils l'ont trouvé le bouton play. Et il y a beaucoup de choses qui sont inventées en termes de réutilisation, ce qu'en anglais, on appelle le repurposing, réutilisation de contenus, des contenus qui vont être euh, créés en multimédia, recyclés en, recyclés en texte. Hein, tu en parlais tout à l'heure sur les webinaires. Webinaires, ce n'est pas, pas forcément d'ailleurs ce qu'il y a de mieux pour créer un contenu sur un blog, parce que effectivement, c'est très très long. Quand on, va prendre, quand on va prendre une transcription, en fait, il y a une règle. C'est à peu près, si vous avez 10 minutes, vous allez vous retrouver à peu près avec 1000 mots. C'est à peu près 100 mots par minute, en fait. Donc, si vous avez un webinaire de 30 minutes, vous imaginez, vous vous retrouver avec 3000 mots. C'est énorme. C'est énorme pour pouvoir gérer 3000 mots, parce qu'en général, en plus, c'est plutôt du langage parlé. C'est assez difficile à, à remettre en forme. Donc, vous avez beaucoup plus vite fait pour des contenus qui sont très longs comme ça, à partir d'une feuille blanche ou de recréer un contenu euh, vocal, euh, si possible. C'est une possibilité, mais en, en reprenant euh, le, le contenu à l'envers, en le synthétisant pour que ce soit euh, plus facile. Mais il y a beaucoup de choses à créer quand on va être sur le, le, le schéma à gauche, là, ce, le, mon B2C, qui est ce que j'appelle le, le, le, les marchés de masse en B2B. On va avoir beaucoup de choses à, à créer autour de nos contenus produits. Et là, je vois aussi beaucoup de, de, de mauvais comportements en fait dans les entreprises, y compris dans les, dans les meilleures et dans les, dans les plus importantes d'entre de, elles. Et ce que je vois notamment, c'est une sorte de biais où on fait des blogs, où on vous a appris à faire du snackable content. Alors, vous faites des blogs qui sont tout courts parce qu'il euh, ne faut pas parler trop. Vous comprenez, les gens ne vont pas lire, ce qui est complètement faux. Et de l'autre côté, de voir des, des contenus sur les produits euh, qui vont être au contraire, eux, trop verbeux et surtout pas assez didactiques. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les, les blogs et les contenus de fond peuvent aussi aider euh, sur, ces, euh, sur ces informations produits, en produisant du contenu immersif autour des, autour des produits. Et il y a relativement peu de choses qui sont faites dans ces domaines. Il y a encore beaucoup d'innovations à apporter. Et puis, sur la droite de mon schéma, les contenus collaboratifs, là aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire avec les glossaires, mais on peut faire aussi des choses qui sont très intéressantes avec les forums de discussion. C'est on parle toujours des, des médias sociaux, mais en B2B, il y a beaucoup de choses euh, à inventer aussi dans ces domaines. Il y a eu montré un exemple de ce qu'on a fait avec un de nos clients qui s'appelle aqua qui est en fait une spin-off de Veolia il y a quelques années. On a fait ça, euh, c'est un, toute une, une démarche autour d'un marketing de communauté. Où on, on a travaillé sur les, la communauté des exploitants de l'eau et de l'assainissement. On est très, très loin des domaines high-tech, ce sont des gens qui sont… Euh, euh, ni sur euh, LinkedIn, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur rien, parce en enfin, fait, ils y sont, mais ils y sont à titre personnel et pas à titre professionnel, et c'est très difficile d'aller les chercher. Et pourtant, on a créé un forum, euh, quand on a travaillé avec euh, euh, Olivier Lemarrois qui a créé quoi euh, il y a maintenant 5 euh, ans euh, à peu près, on a démarré euh, sur ce forum avec un, une coquille vide, une coquille vide. Hein, c'est... Mmh. Un espace d'échange complètement vide. Et on a euh, travaillé sur. Euh, oui, ils aimeraient bien qu'on voit la qualité de l'eau. <coughs> travailler avec, euh, euh, avec Flux Aqua pour essayer de fédérer cette communauté de l'assainissement de l'eau en travaillant par cercle euh, concentrique. C'est ce qu'on appelle la méthode du jardinier. Euh, euh, D'abord euh, d'aller chercher les gens qui sont très, très proches, ensuite d'aller chercher les gens qui sont un petit peu plus loin, et puis après les gens qui sont. Con qui sont euh, même à l'étranger, on hein, a tendu cette, euh, cette communauté au Canada. Et puis aujourd'hui, euh, c'est près, euh, près de 25 000 contributions euh, sur ce forum. Euh, il y a beaucoup de choses à inventer en B2B, encore euh, largement au-delà euh, au la, au des médias sociaux, mais aussi des blogs hein, qui peuvent aller très, très, très, très au-delà de simplement des blocs d'experts tels qu'on les voit habituellement. Est-ce que tu as pu prendre des questions alors, ouais, j'ai répondu à quelques questions. Il y en a une, en fait, qui était assez intéressante, qui était de Jean-Philippe, qui disait, voilà, j'ai beaucoup de, de contenu à créer, je publie sur plein de sujets, j'essaie de défendre des, des convictions, des points de vue. Là, c'est vraiment excellent, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut faire attention à une chose, c'est, et moi, j'ai eu ce problème-là pendant très longtemps, c'est écrire ce coup de l'émotion. C'est-à-dire que tu dis, ah tiens, je vois un super truc sur LinkedIn, ah je peux faire mieux, où j'ai un sujet, ah, je vais faire mieux. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, on n'a on pas, pas une stratégie et on est vraiment qu'en réaction tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a deux, ouais. euh, deux, deux éléments à, à prendre en compte pour, dans ces cas-là. Le premier, en fait, c'est simple, c'est créer une liste de euh, contenus à créer. Et liste de contenus à créer qui peuvent être de deux natures. On a parlé tout à l'heure, et tu l'as dit, hein, des contenus pour Google, SEO, sur un certain nombre de mots-clés, parce que je veux absolument être présent sur ces mots-clés-là, parce que c'est essentiel pour moi. Mmh. Et la deuxième chose, c'est créer des contenus qui sont euh, liés au cycle d'achat. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, euh, le fameux euh, cahier des charges, la fameuse checklist. Ça, en fait, c'est des contenus qu'on n'aurait pas forcément euh, l'idée de créer, que de toute façon, euh, les outils comme euh, SEMRush, ils te diront jamais euh, créer un contenu euh, sur un calcul de ROI, sur une checklist ou un ouais. cahier des charges, parce que c'est très peu cherché et ce n'est pas ce que cherchent vraiment les gens. Mais par contre, là, vous allez vraiment cibler les gens. Donc, c'est dire voilà, je vais filtrer ça, donc je vais mettre une petite ligne éditoriale et dernier point qui est essentiel c'est ce que j'ai dit il y a deux secondes c'est qu'en fait il fallait se mettre en place une étoile du nord une étoile du nord, qu'est-ce que c'est ça permet en fait de définir un indicateur qui va te permettre de filtrer tes actions par exemple euh, tu veux écrire ça y est, t es, t es, t es, ta passion sur le maréchal Vauban avec, euh, je ne sais pas sur ce personnage mais peut-être lié à ta thématique le truc c'est que tu vas écrire des, des contenus sur le maréchal Vauban, très bien mais est-ce que cette, ces contenus-là vont t'aider à atteindre ton objectif. Ton objectif, euh, c'est un indicateur, Moi, je, par exemple, c'est le chiffre d'affaires, c'est me dire, est-ce que le contenu que je vais rédiger aujourd'hui va m'aider à faire plus de chiffre d'affaires Ou alors, si je rédige ce contenu-là, comment je peux faire pour qu'il me permette de générer plus de chiffre d'affaires et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va te permettre de dire non. Parce qu'un des principaux problèmes qu'on a euh, en tant qu'entrepreneur, dirigeant, blogueur, marketeur, etc., c'est etc., dire non parce qu'en fait, il faut savoir prioriser ses efforts, autrement, on va s'éparpiller et on ne va pas avoir en fait, l'impact minimal. Et donc, euh, comme je disais, moi, star métrique c'est euh, me dire, est-ce que ça va me rapporter du chiffre d'affaires C'est de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, est-ce que cet article-là va me rapporter Et à toi, euh, bah, euh, Jean-Philippe, c'est se dire, est-ce que euh, l'article que tu vas faire sur euh, vos bancs, euh, est-ce que ça va être, te permettre de générer du, du, du chiffre d'affaires à terme Ou alors, tu acceptes de le faire pour te faire plaisir Ou alors, tu dis, mais est-ce que quelque part, je peux me rajouter dans ce contenu-là quelque chose qui me permettra de générer du business donc ça, est une ça, des ça, ce point-là n'est est pas inintéressant. Effectivement, il ne faut pas hésiter à, à créer des contenus pour se faire plaisir parce que sinon, <rire> sinon on s'ennuie. Je pense qu'il y, y a quelque chose. pour ça que je, je recommande cette euh, méthode inverse qui consiste à partir du métier et non pas de partir des, euh, de, de l'Internet. En fait, on s'en fout de l'Internet. Enfin, on s'en fout pas, mais… Je dirais, il y a deux façons de voir. Soit vous regardez le SEO pour aller coller à quelque chose qui existe déjà. Soit vous essayez de faire vraiment du marketing, vous essayez de créer une catégorie, vous essayez de créer un point de vue, vous essayez de créer un angle journalistique qui soit un peu un peu différent. Alors, journalistique, c'est un peu exagéré parce qu'on fait du content marketing, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même un peu une forme de journalisme adapté, adapté au marketing. Et donc, D'abord, il faut se faire plaisir, parce que quand on ne se fait pas plaisir, bah, ça transpire, ça, ça, ça, ça sent la sueur, ce n'est pas, pas drôle. Quoi. Il y a beaucoup de contenus qui sentent la sueur et on sent qu'ils sont là. Il faut absolument qu'on soit référencé sur ce terme-là. C'est <rire> tellement rasoir que ça n'a aucun intérêt. Il faut être capable d'apporter à la fois euh, des réponses aux questions. Et ça, effectivement, là, on colle un peu au SEO. Des, euh, des, des, des, des professionnels mais moi je vais, je vais monter d'un cran plus haut c'est euh, la fameuse pyramide de Bossworth que j'utilise toujours euh, pour, euh, pour positionner euh, mes contenus hein. c'est euh, la, la même chose que ce qu'on fait en vente complexe il hein, en fait, hein. y a d'une part les, euh, les réponses à des problèmes que les gens connaissent il y a les réponses euh, les réponses que les gens connaissent à des problèmes que vous connaissez et ça c'est essentiellement euh, euh, ce que tu fais quand tu vas chercher un SEO avec des, des, des, des tendances qui sont déjà là et donc du coup tu vas te positionner là où est tout le monde deuxième la deuxième c'est amener des réponses à des questions euh, des réponses qui ne sont pas connues à des questions qui sont connues j'ai là euh, effectivement tu es sur ton sujet euh, qui est plus rare où tu essayes de préempter un, un domaine et en b2b ils sont assez nombreux en fait paradoxalement, il y en a encore beaucoup. Euh, et puis, le troisième, qui est le plus important, qui est le plus important, et celui qui est, à mon avis, le plus négligé, euh, à mauvais titre, c'est celui où tu apportes une question qui n'est pas connue. Et c'est là que tu marques, véritablement, et que tu crées une, euh, comment dire, une, une, une marque sur le marché. Quoi. Alors, il y a une question de Mireille euh, Je vais je vous vais permettre de faire un, un commentaire... Euh, pour, pour la problématique des, que j'ai soulevée, euh, du, du de trop grand nombre d'articles, de, de sujets que j'ai à traiter, euh, j'ai la particularité de, de, de, de faire des formations sur une, un nombre relativement important de sujets. Je ne suis pas hyper spécialisé dans la tarte aux pommes, je m'intéresse ou j'interviens sur la tarte aux pommes, sur la façon de, de, de, de concevoir des plats de charcuterie et, et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai une palette de, de, de, de, de sujets à, à aborder qui sont, qui, sont, qui sont importants et je dois dire à ce, à ce sujet-là, je pense que mon erreur a été de vouloir aborder trop de sujets. Mais ça fait longtemps que je suis, je suis lancé et comme mon avenir est plus dans mon rétroviseur que, que devant moi, je ne change pas les choses. Concernant vos bancs euh, c'est d'abord un coup de cœur, c'est une passion. Et en fait, euh, l'angle sous lequel je peux aborder Vauban eh bien, me permet de traiter des problématiques euh, sociétaux euh, de fonctionnement d'entreprise euh, qui sont extrêmement larges, en fait. Mm -hmm. euh, je ne vais pas vous faire, vais commencer à vous faire un cours d'histoire sur, sur Vauban, mais c'est un mec qui est absolument génie, un, un génie, euh, et au point que je vais bientôt en faire des, des, des, des podcasts. Euh, non, là, et, et très sincèrement, moi, je, je, quand j'écris des articles, je ne me sers absolument pas d'outils qui vont me permettre d'identifier les sujets qui marchent, la façon d'utiliser le vocabulaire qui va bien, ainsi de suite. Je parle avec mes tripes, avec des convictions, et sincèrement, ça marche, ça marche bien. Alors, ceci dit, je n'ai pas de compétences SEO particulières, donc c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'utilise pas. Et puis, on est tous assujettis au manque de temps. On est tous aux 35 heures de sommeil par semaine, donc il faut aussi gérer ses priorités. Mais je, je te rassure, Frédéric, j'ai une liste et j'essaie de prioriser. C'est pas simple. <rire> Mais par le, contre, le, a... oh, le SEO là, le est important. Parce que forcément, si, si un article n'est pas référencé, euh, il n'a pas grand intérêt. Mais moi, ce que je propose, c'est de le mettre à l'envers. Le SEO, tu le mets à la fin. D'abord, tu réfléchis à la problématique métier ou à l'angle que tu veux apporter. Bon, sur Vauban, c'est un peu particulier, mais c est, c est, on est moins B2B. Mais bon, pourquoi pas Si euh, effectivement, tu arrives à faire un parallèle entre euh, euh, la logique de Vauban et, et, et l'organisation des entreprises, pourquoi pas Ouais, bah, pour compléter, euh, c'est vrai qu'en fait, quand moi je définis un sujet, quand je fais un, un article sur un sujet, j'aime bien, comme à la fin, vérifier si le titre de mon article et le mot-clé sur lequel je vais me positionner va quand même avoir du, euh, du trafic. Euh, un exemple, je le sors tout le temps c'est bulletin de paye et fiche de paye. Euh, tu payes, tu peux l'écrire P-A-Y-E ou P-A-I-E. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a un P-A-I-E qui a euh, trois fois plus de trafic que P-A-Y-E. Donc, en fait, bien sûr, il faut être présent oui. sur les deux parce qu'on a une niche, etc. Mais euh, tu vois, entre bulletin de paye, tu et… Euh... Mais ça, tu le fais à la fin. Ouais. Parce que tu peux… D'ailleurs, en général, le, le référencement du, du, du, de l'article… T'oblige à changer le, le titre du, du, de ton sujet. C'est rarement le même, le même titre que celui que tu avais gardé au début. Hein, euh, enfin, En principe, c'est comme ça qu'on fait. On commence par trouver un thème, on en déduit un titre, on développe, et puis après, on rechange son titre pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il soit mieux référencé. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Et ça marche bien. <rire> Alors, il y avait une petite question sur les euh, les user content generated, euh, user UGC, user generated content plutôt. <rire> euh, donc, euh, j'ai répondu euh, bah, en fait, c'est faire participer à sa communauté. Moi, j'ai un exemple qui, qui fonctionne bien et qui est simple c'est euh, bah, voilà, tu euh, moi, j'ai un, un groupe Facebook qui, qui s'appelle les Community Manager franco francophones. Je suis euh, co-administrateur du, du groupe. Et quand les gens euh, s'inscrivent au groupe, ils doivent répondre à trois, quatre questions, dont un où ils donnent un conseil. Et en fait, ces conseils-là, après, moi, je les rassemble en citant en fait la personne à l'origine. Euh, et euh, c'est vrai que ça fait un article qui, bah, qui est très pratico-pratique. Et là, c'est typiquement du contenu généré par les utilisateurs. Mais ça peut être autre chose, hein. ça peut être euh, d'autres contenus, comme tu l'as marqué, avec la communauté, euh, mm. qui s'autogénère via le, le, oui. un forum ou un groupe euh, public. Il y a une question intéressante de Mireille, enfin, c'est plus une remarque euh, de Mireille euh, qu'une question. Euh, elle parle en tant que commerciale, c'est bien, il n'y a pas, des, pas de ce métier. au contraire, on aime bien les commerciaux, on écrit beaucoup sur ces sujets-là. Euh, l'objectif final est d'avoir des contacts commerciaux et du CA euh, non, ce n'est pas un gros mot euh, ce n'est pas, pas un gros mot du tout l'objectif du content marketing il est là justement il est très différent d'un objectif journalistique c'est pour ça que je, je me méfie un peu de ce terme l'objectif il est, il est, est très différent quand vous avez demandé à un blogueur euh, de décrire de, de, son blog, il va toujours il va vous dire euh, « Ah oui, là, tiens, derrière cet article-là, là, là j'ai vendu une mission euh, <rire> à tant de mille euros, tant de dizaines de milliers d'euros, tant de centaines de milliers d'euros. » Ce n'est pas forcément que l'article a amené un clic et un, et, et un achat. Ce n'est pas ça, en fait. C'est que cet article a permis, un, de documenter une offre, d'aller la présenter, voire de lui amener une notoriété, de lui amener un contact, de faire en sorte qu'on décroche le téléphone pour l'appeler, de faire en sorte qu'on l'achète et qu'il n'ait plus besoin de vendre. Ça, ça intéresse le commercial et ce n'est pas un gros mot. Et donc, ce que je vous invite à faire, Mireille, c'est de vous intéresser notamment à ce qu'on appelle l'ABM. Alors là, je vous, je vous « account-based marketing ». Qui est une démarche en fait inverse de ce qu'on fait avec l'inbound marketing. Et c'est là justement qu'il y a, à mon avis, euh, une grosse différence entre le contenu amené par le SEO et le, et le contenu ABM. Euh, oui, aventure au bout du monde, si vous voulez. C'est plus proche de chez vous, mais c'est un peu ça. Je, vous, je vais vous mettre un lien euh, sur, euh, sur ce sujet euh, qui, euh, qui vous emmène vers un, vers un article qui décrit le qui décrit ce sujet-là. Euh, la, la logique, elle est inverse. Dans l'ABM, et donc là, on va s'adresser sur ma, ma matrice. Si vous vous souvenez, ma matrice, avait le, à gauche, il y avait le mass market, et à droite, euh, il y avait, euh, euh, comment dire, le, le, la vente complexe en B2B. Euh, plus, on, euh, plus on va être à droite, et plus on va euh, être pertinent en ABM. Et En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on renverse le tunnel de vente, hein, ou l'entonnoir le, de vente, plus exactement. L'entonnoir de vente. Euh, qui est euh, euh, vous le savez peut-être pas une invention de la fin du 19e siècle. C'est sintel Molouis c'est 1898 D'ailleurs, d'ailleurs l'époque ce pas des n'était pas un, un entonnoir d'ailleurs c'était des seaux. enfin bon c'est pareil. <rire> c'est une très vieille méthode mais en fait en, dans la vente complexe et vers le, le je dirais le, le, la droite de mon schéma, euh, en fait ça fonctionne pas comme ça le, le, le ce n'est pas, euh, je dirais, euh, euh, une, une mécanique telle qu'on la voit en mass market, que ce soit en B2B ou en B2C, où il faut avoir beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites pour avoir un petit peu moins de gens qui sont intéressés, un petit peu moins de gens qui cliquent, un petit peu moins de gens qui demandent, un peu moins de gens qui sont des leads, un peu moins de gens qui sont des prospects et à la fin, des gens qui achètent. Et c'est en fait pas vraiment comme ça que ça fonctionne parce que déjà, il n'y a pas une personne qui achète en bande complexe. Vous allez avoir… X personnes qui vont intervenir avec énormément de circuits de décision complexes avec des gens qui sont des, des gens qui vont recommander qui vont influencer et en fait on ne va pas du tout chercher cela à faire à faire à faire ce circuit là on va le faire à l'envers c'est à dire qu'en fait on va créer des contenus pour aller prospecter des gens et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant alors je, je connais pas le site abm.fr mais sans doute que c'est très bien je vais vous envoyer sur un sur un article qui vous décrit tout ça par le menu et je vous invite à, je vous, invite à vous intéresser à ça parce que c'est une méthode qui a le vent en poupe alors c'est pas si récent que ça hein, ça date des, du début des années 2000 ça a été euh, lancé par euh, Accenture au départ moi je l'ai pratiqué sur le terrain euh, et effectivement le commerce est une matière noble encore une fois j'ai pratiqué ça suffisamment et je le pratique encore tous les jours donc c'est pas moi qui dirais le contraire euh, effectivement, l'ABM est censé euh, comment dire, redonner ses lettres de noblesse à, à cette euh, démarche euh, commerciale et, et aussi à la tirer vers le haut, tout en euh, créant une meilleure fusion entre euh, les, euh, les, comment dire, euh, les entités marketing et les entités euh, de vente et leur permettre de mieux travailler ensemble. Donc, euh, ici, je vous envoie le lien vers… Euh, Visionary marketing qui vous aurez 4 quatre ou cinq articles sur ce sujet-là. Et c des, ce sont des méthodes qui sont bien entendu à l'origine, elles sont plutôt dédiées aux au, comment dire aux grands comptes et aux entités de vente euh, des, des grandes entreprises. Mais vous pouvez très très bien adapter euh, tout ça à, des, à de la vente complexe dans des entreprises plus modestes. Euh, personnellement, mais dans mon entreprise, elle est très très modeste. Euh, mais j'en suis fier quand même, euh, on ne fait que ça. Nous, on ne fait que de la BM. Je fais zéro vente de masques. zéro. On ne fait que ça. Tous les contenus qu'on crée sont des contenus qui sont faits pour des clients. Et même des fois, on crée des contenus spécifiquement pour un client. Et on s'en moque qu'il y en ait 10 000 ou 100 000 ou 200 000 qui lu. Bon, alors si C'est bien, bien pour l'ego, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Oui, mais je te rejoins parce qu'en fait, il n'y a, a pas plus tard qu'il y a deux semaines, on a signé un, un beau contrat euh, dans une entreprise qui, euh, qui, qui nous a sélectionnés, qui nous a dit « non mais on vous a choisi vous parce qu'on a assisté à vos webinaires, on a vu vos contenus et en fait on a vu votre expertise, les autres sont moins chers » mais on a vraiment plus confiance en vous. Ouais. Et comment on a construit cette confiance bah, C'est les contenus du blog. Et après, comme j'ai, il faut événementialiser ces contenus avec un webinaire comme on le fait aujourd'hui, qui permet d'avoir toute l'attention des gens, pouvoir échanger, discuter. Parce que le, le, le blog, c'est un contenu, je ne sais plus si citoyenne qui parlait ça, des contenus froids, des contenus chauffe, mais en fait, il y, y a des moments où il euh, y a un contenu et ensuite, il faut faire passer à l'action. Ce, cet appel à l'action, tu l'as dit, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un email… Mais en tout cas, il faut qu'à un moment donné, il y ait un déclencheur. Et ce déclencheur se fait parfois par un webinaire, par autre chose, par un salon physique, j'espère qu'on y reviendra, mm -hmm. euh, ou d'autres choses comme ça, ou des matinées. Puisque je Mireille comprends. aime la vente, et que nous aussi, on va vous conseiller un bouquin de Jeffrey Githomer, c'est le Little Red Book of Selling, ou le Petit Livre Rouge de la Vente, je crois qu'il existe. Ouais, en il est français. en français. Ah, super. Et là, la, la, la... Euh, pré, précision, pardon, euh, Yann. Oui. Oui. Je, je confirme ce que dit Frédéric. Euh, ce qui est très important quand on a un coup, quand, quand, on a, quand on a un propos d'une façon générale, que ce soit un web, euh, des, des les, les webinaires ou, ou, ou un blog ou, ou des podcasts, euh, ça donne de la, ça, ça, non seulement ça construit la notoriété, mais ça permet de vendre euh, de façon euh, euh, plus profitable, avec de, de, euh, plus cher que, que, que les autres. Et en France, on a, et je, je peste contre la grande distribution qui entretient cette culture. On a, une, on, a, on a une majorité d'acteurs du commerce qui, se, qui ne se battent que sur les prix. Et dans sûr, nos métiers bien. du B2B, il faut se battre sur la qualité. Et sincèrement, pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincus, plus vous allez vous battre sur la qualité, mieux vous allez vendre en termes de oui. prix. Aujourd'hui, moi, mes formations Outlook, c'est une de mes principales, je, je les vends deux fois plus cher que les prix du marché. Et je n'ai aucun problème. Et les, les gens qui m'achètent cette formation… Ils l'achètent parce qu'elle elle elle a un angle de qualité, Merci. une originalité particulière et euh, ils, ils viennent chercher un produit, ils ne viennent pas chercher un prix. Absolument, c'est une excellente conclusion puisqu'il est l'heure de clore <rire> ce webinaire puisque nous avons dit que nous finirions à l'heure. Euh, effectivement, et je vous incite à lire les livres de Jeffrey Gitomer. Il a une, une phrase assez, euh, qui revient souvent. Il dit souvent, il dit les, « les, les acheteurs détestent les vendeurs » mais ils adorent acheter. Donc, euh, voilà ce qu'il faut arriver à créer. Et c'est à ça aussi peuvent vous aider euh, les blogs, à créer un contenu euh, qui va générer cette préférence et qui va euh, vous rendre remarquable. Et effectivement, euh, euh, Jean-Philippe a parfaitement raison. Il faut se, ne pas se préoccuper du prix, mais essayer de se préoccuper de la valeur. c'est la logique du prix bas, n'est pas du tout réservée à la France. C'est quelque chose qui est rencontré dans toute la distribution du monde entier. Et si vous voulez voir à quoi elle mène, je vous invite à lire aussi un autre livre qui est très important. C'est Byron Sharp, c'est un Australien qui a écrit un bouquin que tous les marketeurs devraient avoir lu, mais qui n'ont pas lu, et qui s'appelle « How Brands Grow »,« Comment les marques grandissent Le ». Bouquin incontournable et qui vous expliquera justement en quoi une démarche sur les prix bas est mortifère. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous enverrai la, le lien vers la présentation en PDF. Comme ça, vous pourrez télécharger les, les documents qui sont en référence. Merci à votre, de votre présence et puis à bientôt dans un futur webinaire sur Visionary Marketing. Bonne journée. Bye merci bye. Pour ce super sujet, Yann. Salut. Merci. Bye bye.